Vendredi 19h30, les enfances terribles. Des choses étonnantes se produisent à l'écran et vous interrogent en profondeur. Des créatures singulières vous considèrent avec intérêt et vous hésitez sur l'attitude à adopter. La politesse reste recommandée. Ne concevez nulle crainte, vous sortirez indemne et contenté de cette séance. Les œuvres qui vous sont proposées ne sont ennemies que des certitudes.